Bonjour et bienvenue sur la Suzuki Corporation PZTV pour un tout nouveau reportage de la marche nocturne de Cutslack. Donc pour cette marche nocturne à Cutslack qui était, qui était une marche annuelle pour tous les ans. Donc euh, cette année, euh, le thème de la Mars était la Mars diverse, donc c'était un petit peu diversifié. Hein. il y avait les stroums, les sorcières, les nains, les lutins, et euh, Carcamel aussi, donc ça on ira voir après avec Carcamel, donc euh, voilà, donc euh, avec la sorcière là, euh, elle nous tenait un problème, et nous, il fallait nous le résoudre, le problème. Par bah, exemple, elle nous disait combien il y avait de palettes sur euh, sur le parcours. Et il fallait cercer combien il y avait de palettes sur le parcours. Et donc, euh, voilà. Et euh, donc, je vous laisse avec la musique. C'est parti. Le salet lumineux est un salet à mi-parcours. C'était euh, comme un... un par en fait. Où euh, on pouvait euh, se servir à, à poire. Et donc euh, voilà. Parce qu'il euh, y avait une grosse montée. Et après cette grosse montée, il ben, y avait ce salet là. Qui nous servait pour, euh, pour poire. Et comme vous voyez là à droite en pas à droite. Il y a un strumpf. Voilà il y a un strumpf. Donc euh, voilà. Avec Carcamel aussi qui misotait sa recette, voilà. Voici une présentation théâtrale. Je vous laisse la voir. Était occupé par un couple de nains. Oh, ils sont d'une beauté éclatante et leurs yeux brillent comme des étoiles. Il est vrai qu'ils n'avaient pas d'enfants, mais ils jouissaient d'une jeunesse éternelle. Ils aimaient descendre dans la vallée et rejoindre les habitants sur les flancs de la montagne. Ils aimaient surtout imiter le langage des laboureurs et des pâtres qu'ils venaient visiter. J'attends avec impatience le temps des mois pour revoir les nains avec leurs fossé en or et leurs fléaux en argent. Moi, ce oui. que j'aime tant, ce sont nos rustiques que repas que nous partageons avec eux. Ils sont toujours si gentils et si amenants et leur bonne humeur nous met toujours de joie. Il était vrai que les habitants aimaient offrir aux nains tout ce que cave et cuisine Pouvaient offrir de meilleurs. Cependant, quelque chose d'étrange paraissait aux hommes. C'étaient les longues robes que portaient les nains et qui empêchaient les curieux d'en voir leurs pieds. C'est vrai, nous voulons absolument percer ce mystère. Ce soir, la nuit tombée, nous irons répandre du sable devant l'entrée de leur caverne. <coughs> Ainsi, nous verrons les traces de pas que les nains auront laissées. Les jeunes filles se réveillèrent très tôt. Les nains faisaient leur promenade matinale et buvaient les gouttes de la fraîche rosée matinale et suçaient le miel qui était renfermé dans le calice des fleurs. Ils ne manqueraient pas de laisser des traces dans le sable. Ils ne se doutaient pas de la malice que la curiosité des jeunes filles avait rendue si ingrate. Et ils traversèrent le plateau pour descendre dans la forêt. Dès que le soleil jeta ses premiers rayons sur le rocher de la haille des flux, les jeunes filles se précipitèrent pour voir les traces qu'avaient laissées les nains dans le sable. Mais ce sont des pieds de chèvre, ils ont des pieds de chèvre, des pieds de chèvre Les nains, tout étonnés, se voyant trahis, retournèrent dans leur caverne pour ne plus jamais en ressortir donc là on arrivait à une station station de repos voilà pour vous dire un petit peu c'était vers la fin voilà où il y avait une animation donc l'animation c'était plants et les sept nains bien sûr donc voilà avec à côté la mine pour moi je connais pas trop uh et les sept nains donc voilà c'est pas trop compris ce qu'ils faisaient avec leur palais et tout Bon il y avait de la musique avec donc euh, voilà c'est pour ça Mais la musique je vous l'ai pas mis parce que après ça peut être copyright voilà. voilà Et donc il y avait aussi une mine Que vous allez bientôt voir à l'écran Donc euh, voilà c'était vraiment bien Allez je vous laisse avec la musique c'est parti Et là, qu'ils aient vu Plonsnes Qui était en train de danser Mais euh... Waouh Même moi ça m'a surpris quand je l'ai vu danser, voilà Ah oui, c'est presque oublié. Ben, vous voyez la carte là Avec les euh, petits ronds qui, que qu'on était en train de mettre. Ben, en fait, c'était euh, la recette de palais. Que la sorcière, au début, nous avait dit emmener. Donc là, vous voyez un clan. Donc, vous dites, c'est pas normal. Ben si, c'est la recette de euh, Carcamel qu'il fallait ramener aussi à la sorcière. Et là, vous allez dire, c'est quoi Ben c'est une photo souvenir. Et oui, une photo souvenir avec les nains. Voilà.